Et bien bonjour à tous les amis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario 64 Euh oh, Mario Kart 8 Et aujourd'hui non je suis un fou moi. 200cc mon gars Euh.. Ouais, 200cc on va faire Non 150. pas abuser non plus Ouais on va faire plusieurs coupes. On va changer de perso à chaque fois. Ça fait longtemps que je peux jouer putain. Pendant vrai, ouais, ça fait ultra longtemps que je peux jouer. Je peux toujours faire des bons démarrages. Salut les gars Eh ouais, je suis un vieux mec qui joue à Mario Kart 8. Et euh, franchement ils dû faire Mario Kart 9. Ouais. Salut Bowser Ah bah alors j'ai dépassé sans utiliser de carapace On va attraper cette pute non. En plus c'est vrai C'est Peach Coucou Salut Moi ouais, j'ai rien contre toi mais toi Allez salut Allez tout près Ah papa Tu vois ce que je dis ouais, C'est mon papa ouais. Ah c'est Bowser mon émisis Ah bah oui Mon Bowser Ah bah oui. Entre Mario et Bowser on va voir qui est plus fort Bah c'est Mario Même dans le film Au début Bowser il me dérouille la gueule Pardon spoil. Merde La ben, chaîne je... Ah. C'est bien dans ce jeu, on peut avoir deux objets. C'est ça le jeu de luxe. Et on a tous les DLC On va lui faire foutre. Oh, les carapace bleus arrivent. Ah bah. Rien qu'on hein. peut j'ai pas le calxone pour contrer euh, Carapace Blue. Attends le calxone, je ne vais pas le garder passer à la fin. Allez vous faire foutre avec vos Carapace, euh, du coup. Parce que j'ai gagné. je suis C'est parti. Non, j'ai pas payé le machin. Euh, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque euh, le truc euh, paste. Traditionnel. Nul. Franchement, c'est nul. Bouche pitch. Non, il est content. Et là, il n'y a plus de meilleur personnage. C'est juste son skill et tout tu as envie de gagner, tu conduis ton personnage que tu préfères et ton skill et... faut avoir ton skill au rendez-vous ça peut être un sniper ah c'est pas comme dans ah ouais, c'est pas comme dans Mario Kart Death où il faut faire des trucs bizarres je veux l'entendre longtemps. Peach ah merde, on a une banane au cul Ouais, le en bas. Bon, bah, va chercher le douzième Ah, je peux pas voir le blues. C'est le moment où tu rentres dans l'eau, tu le perds, je crois. Putain, elle m'a dépassé Ah, la pute. Oh, il est bon, le deuxième. Ah, oh, ouais, le mot Bon, bah, j'ai jeté dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Mais eh si vas-y, je la rattrape euh, sans utiliser le. Putain! Euh... Ça fait longtemps que je peux jouer à main la carte hein. Ça fait un grand moment. Ouais, vous serez d'accord avec moi pour dire que le past euh, 24 balles, et... c'est une arnaque. Ouais. Je prends un smacard, c'est pas perdu. Putain, je fais une caisse. Oh putain, je suis intelligent. Au mieux, je me prends une carapace bleue, je me prends une banane. C'est mieux. Parce une banane, c'est moins fort. Bon, ça, on va te faire foutre. Gâche-toi. Folle. Putain, je suis deuxième. Non, y'a pas de merci beaucoup. Wesh. Oui, le premier est sur la deuxième case. Non, je et je l'ai dit ni ta mère en fait en gros <rire> non on dégage toi ah bah qu'on se préfère. ouais je ai dit ta gueule Mais est moche je sors avec les newtlings quoi d'où tu sors toi ah c'est toi je... c'est toi qui es le troisième. on <rire> va être Peach vraiment, okay. <rire> je préfère pas dire ça J'ai deux sur l'intérieur en faisant des figures aussi. Ah, ce serait marrant que je puisse jouer à, au local avec quelqu'un. J'envoie une invitation à un des potes et puis au local tous les deux. Avec un youtubeur, faire ça avec quelqu'un quelqu qui fait quelque chose Qu Yes, il se l'est le pris. Oh, chouchou! C'est nos deux carapaces! Mmh. On voilà. en a Ouais, non, il y a deux restes. Si je peux faire un grand tournant, ça c'est cool. Tu sais qu'on peut deux, prendre deux cubes normales? Et quand vous faites le. Le.. Et quand vous faites. Eh yeah, merde Désolé mais y a le bout de mon nez qui me gratte Merde J'ai mis l'assistance Attends. <rire> non, j'en ai pas besoin. C'est parce que mon nez me grattait ah c'est bon pitch on l'a déglingué à eu... lui je l'ai tué froid pitch tout à l'heure deuxième objet les cœurs que... non mais en fait les 10 ça on rien dans ce jeu quand t'en as 10 en vrai quand le frère a fait un truc quand quand t'as quand t'as dit... quand t'as dit truc des pièces en moins, il ne devrait plus te donner l'objet. On peut sortir Oh putain J'ai pu aller dans les limites de la map. Ah, ça c'est eux quoi. On fout ses parents, il sait bonheur là. Tiens. Allez, bien joué Mario. Ah, non non il y a plus un King Kong dans ce jeu. Dernière course. Putain, on a fait en 10 minutes en gros. Je vais. Merde. Je vais voir si. Euh, combien de temps j'ai fait pour. Putain, j'ai un champignon en deuxième. C'est le faire. Hein. Moi, je vais à gauche, hein. Ah, on ne peut plus faire les héros en avant C'est vrai Imagine si tu rates ta figure Non mais si tu fais une figure trop grande Tu te casses la gueule Il ah, n'y a pas ça secret là Imagine si je fais ça ras du sol la figure que je viens de faire Et Mario euh, n'est pas debout sur la moto euh, debout sur la moto Ah <rire> là vous mettre Montage de là, Debout sur la moto Ouais, voilà, d'accord, ok, debout sur la moto. <rire> non, mais. <rire> ah, si, je ferai un montage, debout sur la moto. <rire> mais puis, tu vas te faire, faire... Bah, enculer Pas par moi, mais par Bowser. Tiens. <rire> ah, bah non, tu l'as dit. Au revoir. garde une de pute. Coucou oh, Mario. <rire> Est-ce que Mario c'était un enfant dans sa tête euh... Peut-être, je suis pas très sûr. Ça on garde jamais au cul. Hein. Bon, bon, ça t'explose à la gueule, ça fait mal. Hein. J'ai eu l'expérience dans une carte nuit. Et... Pas enfin, vrai, j'ai pu rejouer depuis. Si vous voulez, je vais faire Bah, si j'arrive à émuler le carte. Euh... Non Ouf Waouh, je suis allé tomber dans le vide. Hein. Ça, mais est pas jeu, Ah mais merde Qu'est-ce c'est -ce que les couilles dans le 12 Ah t'es à l'état droite En milieu mais vas jouer à Mario Kart HD oh Ah une sur ce jeu Bon, ok d'accord C'est mmh. une mauvaise idée Sur un Mario mais vas-y J'ai un Mario Kart, Wii, mais... là, Mario Kart Wii, alors que j'ai un Mario Kart 8 oui. Bon, on va avoir eu les il est groupements, ils en l'air. Ah, j'appelais Et voilà, on a gagné premier. Bon, on a gagné une fois deuxième. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Deuxième, c'est une fois. 12 minutes pour faire une coupe. 24 minutes pour faire une deuxième coupe. Ok. Je commence à Et bravo, premier première c'est Allez, <rire> j'étais sur mon champignon je monte sur les murs je me suis haché ah, <rire> c'est trop bien hein. on voit les mouvements forts en fait c'est trop cool <rire> je t'ai dans l'air <rire> ah c'était deux étoiles. 420 pièces. Ah oui, avec les pièces, on gagne des des, des circuits. J'allais oublié celui-là. Des beaux circuits. Euh, des circuits, n'importe quoi. Allez, on gagne une circuit additionnel. Oh, mais, mais non, mais juste pour un, un personnage. Juste pour un personnage, euh, on... on doit installer un, un pack. abusé. Franchement, c'est abusé. Si on en envie de jouer avec un perso, on un... peut jouer avec un paste. Mais n'importe quoi. Oh, franchement, n'importe quoi. Ouais, et les nouveaux personnages sont juste pour le paste. Non mais... non, mais là, Nintendo, vous, vous abusez, franchement. Mais il n'y a pas d'autres mots, vous c'est abusé. C'est franchement abusé. Jusqu'à ça, il n'y aura pas de vidéo. Insultage de Mario. Oh je me suis gravement abusé. Ok. Et puis. Putain Vas-y oh. Avec ce oh, vous les équipes. Salut, Todette. Ah oh, ça Je préfère Todette que Todd. Taud... Oh. je vais vous faire reculer. Ah bah, ils ont venu Todette, par contre, on est potes, mais faites pas trop la maligne. Hein. Je te monte dessus, moi. Un peu. C'était pas ça par contre, je suis un même C'était pas pas, ça. Vas -y, vas -y. Je... pas grave Ah Je suis pris un mur. Ils sont moins. moi. Bon, tes rêves. pas de il faut jamais taper les filles. Non, on est copains, vous tous et moi, Je vois le suis des Goombas. <rire> ça, a dû, ça a dû faire mal. Non! Hein, j'allais dire, je rattrape Wario, j'allais dire, toi. C'est pas si que ça, là. Pourquoi oh, j'ai pris un point? <rire> Mais ça suffit? Ils ont deux, lui. Link? Je de dire, tu sors pas. Mais wesh, je troisième, j'ai une banane. Foutez de ma gueule. Va me faire reculer. Laissez-moi tranquille. Allez, salut mon pote. Salut. Oh non, je termine deuxième en question Chais. Moi, je me revol. Link, ah oh, putain, des... de loin, J'avais vu euh, le garçon, une Oui, oh, mais Peach, c'est pas une fille. Les dire, ouais, on fera pas les filles. Bah, ben, tout à l'heure, j'ai frappé pitch. Mais puis, c'est pas une fille, c'est autre chose. C'est un monstre. Allez, link, elles avaient pas commencé. Hein vu la fois les ah, j'ai la joie, ce mec. Salut Moi, je passe en haut. Putain, je faut arrêter de faire des figures contre le murs. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi des palettes, ouais Il y a une pièce, je suis fou, ma Moi, je les jette comme ça, euh, comme un homme en France. Il fallait pas trop la colère. Oh, il a fait un toit Non, je rigole. Allez-vous faire enculer par moi Check <rire> Dégage <rire> Wow j'ai réussi à passer ça Parce que je savais que je pas gardé la carapace Ah, la banane Ah, oh, non c'est bien Je n'ai rien à dire okay. Wow! Bravo! Ça, ça mais. Ouais, ouais j'aime bien les inklings alors que je joue jamais à la... pas tout J'aime juste le personnage. juste mignon en fait. Oh là, sur le truc de Champignon, allez, on reprend et on monte en haut. Oh bah super, c'est génial. Ah ouais Je vais aller là. Je suis jamais passé par là. Oh, c'est une nouvelle pour moi. Ça enfin, a un court -tip -tip. Ouais. ne ouais. pas Farol. Mais... Ah. Oh non, pas encore deuxième. C'est mort. Le jeu est le même. T'inquiète pas, j'ai un klaxon. Tu peux Il y a encore des pièces. Et ouais, cette fois-ci, je suis premier. Qui a, qui, a, qui a veut se battre On va jouer avec Yoshi. Oh spoil. En fait, je joue avec les personnages que j'aime bien. Hey, merde, j'ai raté mon. C'est pas grave, c'est pas grave. On est dans une manoir de l'horreur. Il y a pas de ça chez un ça à un gosse, le con. Vidéo censurée, hein. Bonjour euh, Link. Elle aime bien faire des loups. Salut. Mais je suis pas censé cramer. Je suis dans l'eau. Ah, oh, mais c'est que rien Quand on me prendre des murs. Oh putain, je me suis allé éviter sans utiliser un champignon. Un... Euh sans.. <rire> je sais plus... Sans utiliser une, une banane. Un... Ouais, c'est un peu ça que j'ai envie d'utiliser, Ah mais... il ouais, a aucun obstacle pour aller. <rire> oh, finalement, au premier on peut avoir un caractère, mais c'est pas rare. Là, je viens en avoir un. Putain, je leur mets un trou là. C'est ce mais... ça qui est chaud dans Mario Kart 8 c'est qu'en fait, on a deux objets et les premiers et les deuxièmes, pardon, il peut avoir deux carapaces toujours. Même quatre C'est bien le dos. Tain, on perd bien nos objets. Ah non, c'est qu'il me l'a volé en fait. En enfin, fait je ne veux jamais garder la banane au cul Tu vois la carapace arriver Mais tu mets la banane Et après si tu as une car carapace bleue Ah ah je Ah merde je Ah oui j'ai confondu tête Avec Mario Kartoui Peut-être Mais parce que dans Mario Kartoui C'est un, un objet dans ton inventaire Tu prends une carapace bleue je perds l'objet. Oh là, je suis drunk. J'ai bu quoi avant de prendre le trop, le trop plein J'ai sûrement bu quelque chose. Ah, il y a Mario. Qu'est-ce qu'il fait là, Mario Cinquième. Il est en voiture, le Il a pris un quart, ce coup. En fait, je, je me le refais parce qu'en fait, je me souviens pas du jeu. Parce que je me le refais, je me suis dit, vas-y, on va faire Marvel 48. Super. J'arrive plus à faire les. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu le à pour ça. Ils ont pas. Ils ont toujours pas. Avant. Okay. Ils ont toujours pas arrangé les. Euh, les. Comment euh... oh, bon. Il est mis. Hein. Eh ouais. On a bien bien joué avec Nomi et tout, mais sauf que en fait, ils ont mis des casques dégueulasses sur les Mi. Pourtant les personnages euh, Nintendo et tout, ils sont pas de.. Enfin, les personnages originales, ils ont pas de casque. J'ai utilisé un champignon pour monter là-haut. C'est pas obligé, c'est moi qui est, est con Je crois que le champignon c'était un peu trop. Y'a pas un masque dans ce jeu Ah bah non il va être dans le truc de passe. Le mec t'es vraiment trop con. Louis banane tous dedans. Bon, moi je l'ai jeté sur le rebord, mais bon. Ça va rien dire. <rire> je sais pas si elle est encore là, mais je pense que oui. Hop ta Qu'est-ce qu'il y a Y'a rien parce que mon carapace couche dans la gueule. Je sais plus où j'ai posé, je crois, à la ligne derrière lui. Mais... Merde. Ah, ça c'est une coupée de pompon. Mais c'est bon Stop, hein C'est pas drôle. Salut. Oh, les est belle. Pardon. Attends, je vais voir si elle est toujours là. La carapace sur le bord. Euh, la banane. <rire> C'est au début de la course. J'ai pris ça. J'ai une banane je de jeter sur le bord. Oh, tiens, voilà une banane. Ah, elle est là-bas normalement. Ah, elle est plus là. Elle est plus là, la banane. Oui, non, mais en fait, dans ce jeu, si vous posez trop de bananes, les bananes posées récemment, euh, au début de la course, comme ça, et là, disparaissent. Et... Donc, peut-être ça, ouais, la tête disparue. Parce que euh, trop de gens ont hein, posé trop de bananes sur la course. Faut les blâmer, ceux-là. Alors, je vole. Alors, je, vole. Alors, je plane. Ah, j'ai plus ça, je suis bien trop bien. Et c'est une erreur, là. Carrément une erreur. Oh, yes, ça s'est pris la bombe en pleine gueule. En fait, j'ai arrêté là, j'ai fait le confin en fait. Ah non, a autant de points. Ah oh, ouais, non chaud. Ah, c'est la dernière course Oh putain Putain à chaque fois, j'ai un tout deuxième à chaque fois. Un tout nouveau. Je ferai jamais premier fou, là. Ah premier, ça existe pas. C'est toujours deuxième Est-ce que j'ai vraiment une course en noir. T'es là, le moment fort. C'est bien, on a un envers, <rire> Quand on est l'autre portable. Console, ça va être compliqué. Hein. Ah non, plutôt console, ouais. Ça a plus Mario. Ah, parce que c'était Mario, tu vois. <rire> c'est même pas Mario qui m'a dépassé en plus. Ouais, voilà, 450. Toujours 450 pièces, hein. c'est mon chiffre. Ah, oui, C'est parti. On avait dit Yoshi. Quoi, ouais, j'ai droit. Hein. Un guide à Vas-y, on va le prendre. Tout... Euh... Mais c'est pas le météthor. Moi, je suis rose. Mouké pas. C'est ah, ouais, le... Allez La coupe étoilée. Ouais, je fais ces coupes comme ça on a des nouvelles courses. Ah, des nouvelles courses. Je veux dire des courses de ce jeu, pas des courses d'anciens anciens jeux. Nous fois un Mario 9 Arrêtez avec vous DLC c'est la euh, personne, Que tout le monde ne peut pas s'offrir. Parce qu'il y, y a des enfants hein, qui jouent à Mario, il n'y a pas des adultes, hein. Ouais, c'est plus des enfants, je veux dire. Ouais, une fois, il faut blâmer Nintendo. Parce que, ouais, c'est bien beau, ouais, les gens sont contents, mais... En plus, c'est des courses, des autres consoles, donc aucun sens de faire ça. Mais surtout, ce qui n'a aucun sens, c'est que les enfants ne peuvent pas se le payer, parce qu'il faut toujours demander aux parents, « Papa, tu peux m'acheter des courses, demain le Cap 8 ?» Et il va forcément dire du non parce que... Ça coûte 24 4 balles, je ne peut pas abuser. Franchement, il fallait le mettre gratuit. Enfin, c'est juste pour des courses qu'on a du monde. C'est comme le délaissé de Smash Bros. C'est pareil. C'est que des persos. Persos, ça a gratuit. C'est bon, je me rater. Ouais, ouais, bref, on peut, on peut rien y faire. C'est pour ça que moi je l'achète pas en fait. Enfin, parce que je suis un enfant. Hein. Parce que c'est de l'arnaque, voilà. Je vais pas acheter une arnaque, c'est bon. Arrêtez. Du coup, là aujourd'hui j'ai décidé genre, de... Non. Et, euh, de faire Mario Kart 8, mais euh, normalement. Euh... C'était pour ça que j'ai pu trop jouer à ce jeu, parce que ça me dégoûtait de voir ces courses-là. On peut pas sélectionner parce qu'on faut racheter. Si seulement il y avait un bug qui permettait de jouer à ces courses, quand même. J'aime bien le rose. Pourquoi ça j'ai pris rose. rose Hop, entre les jambes. Il y a plein de blagues dans cette vidéo. Pas très drôle, des fois, mais. C'est Ah, je vais vous faire enculer. Mais putain, je vous ai mis un trou, je m'étonne que tu m'envoies ça en fait. Ouais, en ça sert quoi, Garabas bleu, parce que c'est même pas le deuxième qui est là. C'est genre le. Le cinquième, un truc comme ça. Qui est là. Le cinquième, pour le cinquième, ça sert à rien. Oui, mais c'est vrai Et pas pour les anciens Mario Kart parce que dans les anciens Mario Kart euh, euh, putain le premier je suis content <rire> dans les anciens Mario Kart euh, genre c'était hop ça touchait tout le monde alors là ça touche que le premier joueur enfin le premier joueur je veux dire, mais... ah bah putain même si il est douzième, <rire> non ça touche le premier à l'époque je jouais que Mario, mais avant je suis dit vas-y, on va jouer avec deux personnes quand même. On rend hommage à tout le monde. À tout le monde. Pourquoi je sais pas qui prend C'est la cause où je vais être dernier, tu vois. Une deuxième peut-être. Dernier, la... De faut pas. c'est cool lui, un champignon, un deuxième, et moi j'ai une carapace de mm. Putain, mais il fout quoi ah Non mais qu'est-ce qu'il fout Donc, Kong <rire> Ok, d'où tu me balances une bonbon Ah, c'est dommage que dans ce jeu, tu vois, il y a d'autres personnages que Mario, genre les personnages de Splatoon que j'aime bien. Surtout les filles. Bref. <rire> ouais. Euh. <rire> personne n'aime les garçons de toute -il. Ouais, il touche les bananes. Ouais. Donkey Kong est trop fin des bananes, ouais, c'est un singe. Hein. Je suis plus qu'un singe, je suis un, un gorille. Ouais, voilà. Il fait coucou. Il fait coucou. Enfin il dit plutôt au revoir, mais ta gueule. Bah si le dernier, ça n'a aucun sens euh, autour mon on va jouer avec un personnage bébé. J'adore ce Trop mieux Yoshi. C'est parce que j'ai des histoires à la carte. Tout ce euh, cœur avec euh, Avec Yoshi. J'ai un stick ça a permis de faire euh, des figures à euh, un sens ou à un autre. Mais Yoshi, tu leur mets des trous j'ai l'air de jouer à Yoshi BBB. Mais Il ça, Yoshi, non, on met des trous. Pas comme vous le pensez. Hein. Allez, Yoshi, Yoshi, Yoshi, on va. Je pense pas. Wow. Ouais! La banane, tu J'aime bien. Bah, ben là, la carapace, tu me rends de ah. J'ai toujours dit que ça. Ok, pour l'instant je suis toujours premier. Je vais me taire parce que sinon le karma va me rattraper. J'adore quand le karma me rattrape. Je parle avec la voix euh, de Mario, je sais. Le club Mario. Let's go Le club Mario c'est pour moi. Euh, non, c'est le club de Yoshi. T'as non, je vais. Hop, une pièce. Je crois que ça augmente légèrement la vitesse des pièces, mais on est en C'est pour ça que je vais en mettre un putain. J'ai rien dit. Ah bah. Ah bah. Franchement j'ai rien dit, c'est.. Franchement j'ai rien dit, c'est ça là, que je vais me prendre euh, un karma de ouf. que ah, je vais ça là. Mon fait je vais moins rigoler. Merci. C'est vraiment le ça va aller mon garçon. Ça va aller mon Yoshi. Il bien Putain, il m'a fait peur. J'ai mal au doigt. J'ai lâché du coup. tout. Voilà, je vais avoir une banane. Faire foutre. Oh oui, le mur m'a sauvé la vie. Ah ouais bah, il est là. Ah temps, on peut pas prendre deux chemins en même temps, c'est impossible. Ah bah voilà, je l'avais dit, déjà il a lui donné des bananes, c'est Ah c'est. Voilà j'ai 3-4 bananes. Compliqué, hein. je Carapace pour l'instant, pourtant le solar, il faudrait il en autour de moi donc il faudrait bien me placer. Là il peut pas me toucher, à moins que. Comment il pourrait me toucher mais... Là on se retrouve dans Mario Kart double dash, il faut poser la banane au hein, bon moment. Franchement enfin, j'ai un grand bien de faire Mario carte double dash, mais c'est pas avec une matières. Je par là parce que c'est ce moins plus simple pour Ouais ouais, c'est moins plus simple. Ouais je trouve par contre mais c'est tout le monde plus simple. Et là qui tue mais prend une tête parce que envie de ce qu'il a j'ai cru que j'allais dépasser la ligne d'arrivée avant hein, tu me touche ah, <rire> C'est bien marqué Rose en plus on... <rire> En tant que Ah mais Rose je te l'ai dit hein. <rire> En fait Yoshiros c'est la couleur de l'espoir C'est pas vrai c'est le vert même. mais bon Mais c'est Yoshi tu vois c'est pour ça C'est pour ça que je gagne euh, toutes les courses là Au début de course j'ai un karma mais je rattrape le karma C'est pour ça qu'il est en fait, il y a des lignes d'arrivée partout, mais du coup, c'est au fond de la gauche que c'est ici. En fait, il n'y a qu'un tour dans cette course Mais vu qu'on ne pouvait pas mettre un tour dans Marie-Carte 8, ben, ils étaient forcés à mettre plein de lignes d'arrivée sur la course. Au moins deux sur la course, c'est comme ça, pour que ce soit normal, à la fin, au bout de la colline. Voilà là une ligne d'arrivée, voilà, ça compte comme un tour. Mais du coup ça compte comme si genre il y avait un seul tour. Voilà. De dire, ouais la boue ça va être rapide voilà, de tout. Pas du tout. Ne pas. C'est pour ça qu'en fait, ils sont fait ça. Euh c'est normal ça ou.. J'ai rêvé, pourquoi j'ai gardé mon machin C'est Yoshi c pour ça, c'est pas euh, avec Yoshi. J'ai trop de chance avec Yoshi c'est un truc de fou On wow. oh, a un trou. Ah non, pas toi. Allez, deuxième ligne d'arrivée. La porte t'aime pas quand tu comme ça. Enfin, c'est trop peur. Mais cette course elle est pas mal, Mario et Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Je la porte, c'est un chat encore. avec Yoshi. Tu as vu dans quel compte ça. <rire> il la comprend. Ouais, il semble terminer deuxième, mais bon. Et là, tout le temps premier. Oui, tout le en... temps. Pour cette course, j'ai pas de karma. C'est cool. Mmh. Ah, c'était assis à rester du sol, donc c'est un peu tout fait tout j'ai pas vu. Ah, il dit c'est une grosse merde j'ai trois étoiles si euh, je reste premier tout le tout long de la course D'accord. La... Ah, j'ai pas gagné course versus euh non plus à <rire> cause versus en fait, là j'ai à faire le jeu en chase c'est ce que j'ai trop d'y penser en fait en pas en là j'ai pas qui prendre Un ah, Mario de métal Il <rire> ah, y a besoin, junior. Vas-y on va jouer avec lui J'ai jamais joué avec lui là. Ah la route en grand ciel Oh putain du coup, La croûte en cro... euh, la, croûte. <rire> la route, encore c'est bon Il est 11h25 Alors, ah celle-là, la musique de Mario Galaxy, je le sais. Je bon, me rappelle. Ah il y a une <rire> musique. Moi oh, j'ai pris un gamin. Mais... <rire> Chien prends lui. Oh bébé Luigi. C'était même pas bébé Luigi mais ta gueule. C'était bébé Mario. C'est Mario en fait. Ah, chien Oh, c'est carapace dans les jours. Je sais pas si ça a été par Vous avez entendu le remix de Mario Galaxy Oh putain, il est plus Vous pas le droit de faire ça, je suis troisième. Voilà, donc c'est une musique de Mario Galaxy remixée avec euh, plusieurs musiques. Ah, le con. Salut Ça va bien Ah, j'ai le con, j'ai fait pareil. Ah, moi aussi, il me dépose Oh cette course ça, ça, ça, ça va pas très bien celle-là mais Mario va dire foot Ah cette course ça va pas bien un beau ingénieur pour ma chance en fait <rires> je vais prendre mais c'est pas cool, bon ça j'ai réussi à rattraper tout le monde ah mais ça va plus quand je joue Dark Mario euh, C'est dans un autre jeu Il c'est 10 secondes, ce c'est parfait. Enfin, c'est la fin de la course, là. il faut pas que tu sois troisième. Au moins deuxième. Je déteste. Il y a une de puissance. Dégage. Oh, j'ai oublié le prendre. Oh putain, la connasse. Non, non. non. Comme j'aurais dit dans Mario Sanchez. Bon. Dégage. Viens, Non, tu ne me touches pas, acteur. Pam, pam, pam. pam. <rire> putain j'ai failli une deuxième Putain Ah oh non j'ai gueulé mais Oh putain j'ai failli une deuxième quoi ouais. <rire> Un désert tout sec <rire> Non ah bah, C'est sûr qu'il est tout sec c'est un désert normal Très bien Ah mais ceux aussi on peut faire une garapage Si je tombe normalement okay. Enfin champignon Ah j'ai fait une cuillère, c'était bon Ok Bowser Junior Ok Tout va bien Bonjour Bonjour Donc il y en a ok Il considère pas que les deux là-bas ils vont dépasser hum. Non je vais pas. Hein. On va faire une figure là. On peut même monter en haut grâce à ça. Mais j'ai raté Ah non ça va pas du tout avec nos ingénieurs aujourd'hui oh, C'est le même truc. Hein. Mais ça va pas avec lui. J'arrive pas. J'aime pas vos ingénieurs. Je sais pas jouer avec, je sais pas pourquoi. Avec Kiocher, je défonce tout. Et là. Oh oui. Oh oui, on le rattrape oh, Ok, ok Allez, au revoir On n'en parle plus Pourquoi j'appuie sur l'autre bouton en arrière Bon, elle euh, hey, je la touche plus, hein, ça m'a remarqué l'applique à On peut les buter, eux. Enfin, les buter. Je peux les buter, eux. Papa, papa, je vais les rendre à la carte. Je plus, je vais me survivre. Ah, je vais <rire> gagner. Ah, Je peux pas dire. Les... Oh, l'enculé! C'est le Ah, c'est elle qui a ajouté le bloop. Ah, oh, mais la pute! Pardon. Oh. Celui-là était sorti du coeur, Ne vous inquiétez pas. Ah, je suis deuxième. Putain, moi je suis. le butiez Qu'est-ce que je fous, Ah, je suis shooté dedans. Oh, yes. Qu'est-ce que c'est Bon, wow, le jeu va percer Yes. En général, ne compte pas bien. Ah, sur le bord, ça va pas du tout. Non, dégage Putain, deux fois que je vais me faire des à la fin. Vous êtes fous Vous êtes fous Vous êtes pas bien dans votre tête Il est trop cru Bataille, il y a pas passage secret Putain, elle a dire je joue contre des gens, c'est pas possible Putain, il faut être très Ah, Non, mais c'est la coupe, tu sais. C'est coupe finale. Non, j'ai peur. Donc à un moment j'ai dit que ça allait rigoler. Le bébé Luigi, bonjour! Comment vas-tu? T'as un champignon en produit, quoi, c'est pas. pas. Regarde pour voir s'il n'y a pas un passage tout seul. Mais un terroriste, sa course là, il y a pas de passage. C'est vrai que Oh! Ah, je connais Chanto Parker, c'est le château de mon père, donc. Je... Oh putain! Papa, tu me frappes pas, hein? Mais suis crois que si. Je voir combien même j'ai l'air d'être mieux dessus je crois bon oh. ça a failli m'écraser hein. oh. je trouve bon là Qu ce qui m'arrive putain ce qui m'arrive que je vais avoir un... une carapace je vais l'utiliser en une boîte alors là Sniper Sniper mon gars Merde, je suis le gros de ans. Voilà. Vas-y on va aller à gauche. Papa, bouge ton point. Ouais, ouais merci. <rire> ok. Sinon pour pourquoi c'est pas ça qui quelque chose Une course de Mario Kart 8 par exemple. Oh, du. Euh, ouais, c'est ça. T'as que le cul Ah, il voit le bouton, il est chaud. Il est chaud, pas très... Un chaud, pas très, il vient se prendre banane. Bon Oh, c'est chaud ici. Ah, ouais, je me suis putain en pris. Merci les freins de la sécurité ça m'a permis d'éviter, ah il donne un peu de pointe de l'autre côté, c'est cool ça c'est ça, je peux pas assez pompier ça va un peu mieux que tout à l'heure, ah t'aimes me donner ça ça a rien, en tout cas en fait je leur mets un trou, ça va pas Toujours. Ils veulent toujours me dépasser vers la fin, mais ils arrivent jamais. Mozart génial, c'était chaud, cette coupe, Putain. Non, mais je suis trop fort, c'est bon. On va bientôt arrêter. <rire> Dis pas ça, putain. Ouais. Ça, ça sera la dernière course. Mon dieu, j'arrive douzième. Enfin, je vais gagner l'école, J'arrive J'ai arrivé douzième. Et ouais, je cite, il me dit, oui, l'enculé. Ah, mais lui, je lui ai enculé, hein, un jour. Hein. C'est simple Non, cool. je rigole. Déjà, quand je tourne, hein. Alors là, on va tuer un champignon, moi, c'est là ouais. Non, j'active pas le machin, c'est pas Non. c'est pas gratuit, je vais me dire. Hein. Je l'active pas. Fou. Mario, t'es trop con. Enfin, Mario, t'es vraiment trop con. Ça et je tuse... Oh, je tue tous mes champignons, ça sert à rien. De de quoi. Putain, Donkey Kong! C'est bon, il y a un truc qui est tombé. Ah, c'est qui est là, c'est bon. J'ai eu avant que je vous fasse les trucs, c'est bon. après, oui. Euh... Je prends un, un boost bon. Salut Mario! Putain, il a dépassé encore. Tant que dans la coffre des grands. Alors moi je balance tout euh, comme ça. Oh il m'a sauvé ouais, Il m'a mis 9 ème mais. Il m'a sauvé quand même Le course c'est pas du tout le bon moment. ça. Enfin, mais vas-y, dégage toi. Oh, putain, il m'a poussé. Qu'est-ce que j'avais dit Qu'est-ce que j'avais dit <rire> J'avais dit à vous début de la course. Ouais, ouais, il va arriver 12ème. Peut-être pas mais.. Mais vas-y. Le passage le plus rapide oh, du bruit ça a rien oh oui je vais utiliser un champignon oh je les rattrape mais en fait je suis trop fort parce que je vais utiliser oh putain je suis deuxième je suis premier je tout rattrape oh la vache je... En fait j'étais mauvaise foi euh, non mais à bien... euh, bien... je savais que j'allais pas terminer dernier. C'était une idée, c'était de Je vous assure je fais pas exprès pour moi Je vous assure c'est très dur. J'aime pas ce passage pas ça, je trouve tout ouf, tout, tout Ohlala. Mais t'inquiète pas, je vais rat... rattrapé rattraper euh, au dernier moment. Ai je le fais tout le temps en fait. Peut-être une fois cette chaîne. Mais peut-être oh je vais arriver deuxième si je fais ça. Ah oui tu sais que je hais. Oh je suis Mais j'ai pas tourné comme un coup Oh non Ah j'ai tué la tue Ah bah euh, je l'avais dit j'allais <rire> la arriver Onzième Bon peut-être pas ah, non la dernière année, plus... Oh ah oh, oh, mais qu'est-ce que je fais Pardon Je le fais pas à ce près hein Et... oh T'inquiète pas dis Ah bah ils ont déjà touché non, non, non, non, non. Je l'avais dit <rire> M'en fous, je suis premier quand même. Je suis premier. Je m'en fous, je suis quand même premier. J'ai fait exprès. <rire> non, je suis quand même premier. Premier, troisième, mais bon. Oh putain, on est tous premiers <rire> Je sais pas ce qu'il va faire, lui il va pas niquer, il va faire plantage. Allez, vous allez tous planter, bien joué. Ah, mais vu que j'ai terminé tout le coup dans le premier, mmh. dans le coup de justesse à chaque fois, mmh. et ben.. C'est truc qui s'est passé deux fois c'est ça. Le deuxième. Bon oh, ça rien. Oups, c'est ça. j'ai gagné quand même la coupe en an On a tous gagné une coupe en an en fait, c'est ça On est tous premiers, allez On est trois premiers C'est la pire course. La pire. Oh, en 200 CC, j'ai même pas. Bon, bref, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. A très fin ce live. Oh. Franchement, ce serait bien qu'on fasse un mode sans fil. Ouais, un jour ou l'autre, on le refaire. Ouais. On sera un appel et tout. Donc, bref, merci à tous regard regardé ces vidéos jusqu'au bout. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ciao. Au revoir.